Alors, une relation difficile avec ta sœur, tu te penses. Euh, à... As joué à... Tu joues à un jeu qui te dépasse maintenant. Tu as créé les règles d'un jeu qui te dépasse. Le jeu de. En fait, euh, qui a la plus grosse bite. Qui pisse le plus loin. Et tu sens que tu es en train de perdre ce jeu. Ou que tu as déjà perdu ce jeu. Alors, c'est pas une énergie très agréable que je ressens. Mais si je la laisse être en moi, elle me raconte que t'es pas là pour t'amuser. Voilà ce qu'elle me raconte. Euh, t'es pas là pour t'amuser. tu es là pour euh, rendre fonctionnels les trucs. Là pour. T'as un truc de. de... Ah, c'est ça. Un lien social défectueux. Avec ta sœur, t'as. Il y a quelque chose que, es, que tu caches. Un, un ressenti, une croyance, peu importe ce que c'est. Tu lui caches ça. Tu te caches ça. Et c'est ça qui crée ce jeu merdique. Et tu te plains de ce jeu merdique maintenant. Tu me dis que tu sens un rejet de sa part, mais toi, tu lui caches quelque chose. Vous êtes à égalité. Putain, c'est pas agréable. Ça me dit, je suis le meilleur. Je veux la devancer. Je veux devancer les autres. Je veux être l'éclaireur. C'est comme ça que je, me fais, que, que je me fais reconnaître socialement. Et je te disais au départ que tu, tu joues un jeu auquel tu es en train de perdre, et ce jeu, tu l'as créé. Euh, sauf que quels sont tes réels besoins Je vais te poser sous forme de question. Quels sont tes réels besoins par rapport à ta soeur Qu'est-ce que tu as vraiment envie de lui dire il y a une forme de, de rancune qui reste euh, intégrée dans ta structure. Inté ouais, intégrée dans ta structure. Une rancune de... Euh... Ok, de savoir ce qu'elle t'a fait, mais de ne pas pouvoir passer à autre chose. Donc en fait, la c'est pas elle. T'es pas rancunier par rapport à elle, es rancunier par rapport à toi-même. Tu vois tes limites. En face d'elle, tu vois tes propres limites et ça te fait chier. Donc, tu... Tu poses la barrière, que ce soit de ta part ou de la, ou de la sienne. Tu vois qu'elle te rejette parce que tu poses la barrière derrière. Ok. Euh, tu es là à mettre du mental dans une situation. Tu places ton mental en prioritaire parce que c'est comme ça que pour toi que tu peux communiquer avec l'autre que tu peux interagir avec l'autre. Alors que, en fait, tu, tu, tu, tu mets de côté tout un, toute une manière de, de communiquer qui est tout sauf mentale Et qui, regit, et qui régit en fait, je, je suis sûr, plus de 80% de notre expérience euh, de communication entre deux êtres humains ou, ou dans un groupe. C'est ce qu'on appelle tout le monde l'engagement non verbal. Cette question vient aussi me. Euh, ça vient aussi toucher chez moi le côté. Euh, je veux montrer que je communique. Je veux le montrer, mais je ne veux pas forcément le vivre. Parce que tu es basé au niveau mental. Mais tu refuses d'aller toucher ton émotionnel. Ouais, voilà, c'est plutôt ça. C'est tu fais en sorte de ne pas être vraiment en lien parce que tu restes à un niveau extérieur mental. Quand est-ce que tu te mouilles? Et là je renvoie aussi l'information pour le groupe. c'est quand est-ce que tu te mouilles? quand est-ce que tu acceptes de laisser parler ton émotionnel à émotionnel? Tu as peur de faire de renverser les choses. C'est quelque chose qui te permet de que la situation reste en place voilà. Ça te permet de, de ne pas avoir à trop bouger tes pions. Parce que tu joues à une partie qui est figée depuis dix ans. Ni l'un ni l'autre ne bougeait le pion. C'est même plus je un jeu. Et là, il y a une, quand je pose ces mots, il y a vraiment une énergie, de, de, de, de, une énergie en mouvement, comme une vague, comme un océan déchaîné, qui veut faire bouger les choses. Mais tu ne t'autorises pas à faire. Tu ne t'autorises pas à faire quelque chose de nouveau. Tu ne t'autorises pas à, euh, à te pardonner. Et te pardonner, j'entends derrière revenir à ton émotionnel et le mettre au-devant de la scène. De communiquer avec autre chose que ton mental pour te donner euh, une piste. Merci à toi, Dylan.